Les 30 meilleurs jeunes bergers d'Auvergne se sont réunis pour disputer la finale territoriale Auvergne des Olympiades 2023. Objectif, démontrer leur connaissance théorique autant que pratique en s'inspirant des gestes quotidiens des éleveurs. L'idée de cette journée, c'est qu'ils s'affrontent sur des, des épreuves en fait, qui imitent le métier de, du quotidien du, de l'éleveur auvin. Euh, 7 huit épreuves. La particularité en Auvergne, c'est qu'en plus on intègre une épreuve dédiée à la MSA sur la santé sécurité au travail qui est une problématique hyper importante de la filière ovine en région. <rire> Voilà. Et en plus, on a intégré une épreuve qui était sur la laine, qui n'était pas obligatoire, mais qu'on a souhaité importante en, en région. Les autres épreuves sont des épreuves classiques euh, qui sont faites dans, toute, dans toutes les régions françaises. L'idée, évidemment, c'est qu'il y a une grille notation, donc il y a un jugement. Mais les jurys qui sont présents sont aussi là pour faire de la pédagogie et expliquer la, la, la notation attribuée et euh, le, évaluer le geste du candidat. Donc oui, évidemment, il y a des discussions et de la pédagogie dans, dans tout cela. et euh, C'est aussi l'intérêt des olympiades. Tri des brebis à l'aide d'un lecteur électronique, entretien physique des bêtes avec le parage des onglons, auscultation des animaux, les épreuves encadrées par des professionnels étaient l'occasion de tester leurs connaissances et comparer leurs méthodes de travail. Aujourd'hui, il y a des personnes des départements extérieurs, donc le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal aussi. Donc, Ça permet de faire beaucoup de connaissances et de, de parler entre nous pour échanger avec, avec ce qu'ils font, parce que donc par rapport à notre département à l'Allier, ils n'ont pas les mêmes techniques, pas les mêmes productions que, que chez nous. Une belle expérience pour Mathieu qui souhaite créer sa propre exploitation ovine tout comme Nora Fleurier, qui elle n'est pas issue du monde agricole. Euh, moi j'ai choisi de participer parce que, parce que j'adore le, le mouton, déjà, pour commencer, et puis ensuite pour me prouver à moi-même déjà que je suis capable autant que les autres, puisque je ne suis pas issue du monde agricole et puis pour acquérir d'autant plus de connaissances techniques et puis pratiques. Moi, mon projet, ce serait de m'installer en, en RACIL de France, donc faire de la sélection en, en RACIL de France. Une journée riche en enseignements pour Nora et une véritable satisfaction pour les deux finalistes, Gabriel Roux et Alexandre Delabre, tous les deux venus de la Haute-Loire. Beaucoup de fierté et on ne pensait pas arriver jusque-là. On pensait pas faire premier pour moi. Moi cette journée c'est beaucoup de stress et de la surprise car je pensais pas être sur le podium, je pensais être bien plus loin. Déjà je suis pas du tout dans l'auvin, mes parents sont dans le bovin alors c'est la découverte cette année de l'auvin et ça me passionne et je découvre toutes les races. Malheureusement, Gabriel n'aura pas 16 ans le jour de la finale à Paris. Il devra donc céder sa place à Jean Bussy, arrivé troisième des Olympiades régionales. Rendez-vous donc le samedi 25 février 2023 au Salon international de l'agriculture pour la grande finale nationale. A noter que c'est Adrien Chambon, un jeune berger de Haute-Loire, qui avait remporté le titre de meilleur jeune berger de France l'année dernière.